Allez, dernière euh, vidéo hein, de ce triptyque que je vous propose sur D3 euh, Become Human. Aujourd'hui, je vais vous présenter le troisième personnage, à savoir euh, Marcus. Donc Marcus, est un personnage assez euh, particulier qui a joué dans Grey's Anatomy, mais bon, ça, ça vous, vous le verrez lorsque vous découvrirez Marcus. Euh, C'est un personnage qui normalement est le serviteur d'un homme richissime, et puis en fait, cet homme richissime se fait assassiner, je ne vous dirai pas par qui. On pense que c'est lui, en fait, qui tue son maître. Et du coup, dans la scène que l'on va voir, on le retrouve dans une, dans une décharge, parce qu'en fait, il s'est fait tirer dessus par la police, qui le pensait coupable et qui, qui l'a tué, tout simplement. Voilà. Donc on va regarder cette scène-là ensemble. Vous allez voir, c'est de l'ordre de, de l'enfer de Dante de la naissance, Acteur de la renaissance qui permet la rédemption. Enfin, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de messages en fait derrière, derrière cette scène. Il n'y a pas beaucoup d'interactions contrairement à Kara ou, ou à Connor, mais je l'ai choisi parce que je la trouve extrêmement symbolique, parce qu'en fait c'est la naissance du Rédempteur et que, euh, bah, vous avez pu le comprendre hein, en fait, euh, les droïdes ont décidé euh, de se de se rebeller contre, contre le mauvais comportement qu'ont les humains pour eux. Et de toute évidence, eh ben, le héros qui va les mener dans cette quête, il y a des chances que ce soit Marcus. Ou pas, hein, j'ai pas fini le jeu. J'ai choisi cette scène parce qu'elle est euh, par particulièrement accrochante et euh, particulièrement belle. Allez, c'est parti. Alors, je mets sans sauvegarde, puisque comme je vous l'ai dit dans les deux vidéos précédentes, je ne veux pas euh, détruire en fait euh, ma partie, puisque chaque action et chaque décision a une répercussion dans le jeu. Donc je ne sauvegarde surtout pas pour ne pas modifier la nature de mon aventure à moi. Et je vis une très très belle aventure par l'intermédiaire de ce jeu que je vous conseille vivement. Bon là on a euh, ce que la Playstation est capable de faire de mieux je C'est magnifique. Vous voyez, là je suis pas très très en forme Je viens de me prendre une balle en pleine tête Allez on va faire un petit diagnostic voilà, Donc avec le joystick vous allez vous déplacer Vous allez analyser les choses Donc vision défectueuse évidemment suis pris une balle en pleine gueule Oreille endommagée vous devez l'entendre hein au niveau sonore c'est pas ce qu'il y a de plus agréable Je marche un petit peu à la Ironman Donc là ben, j'ai plus de batterie C'est pas cool Et puis ben J'ai tout simplement plus de jambes C'est moche Donc eh ben, on va tout simplement essayer de récupérer tout ça Remplacer ses jambes Ça a l'air d'être plutôt impérieux C'est pas un jeu dans lequel il y a de la difficulté, hein, que les choses soient claires. La difficulté euh, dans ce jeu-là, euh, elle est secondaire. Ce qui est intéressant, c'est les choix que vous faites, notamment avec le scénario de Kara que vous avez pu voir. La première fois que je l'ai joué, pour la partie Kara, ça s'est pas passé du tout comme ça. Connor, pareil, ça s'est pas passé du tout comme ça. changer la jambe donc s'ils sont les mauvais c'est normal hein. c'est parce qu'en fait vous avez compris j'ai mes prothèses auditives dans le jeu qui sont complètement euh, flinguées voilà. première jambe réparée Elle est foutue, j'en trouve une autre Bon alors ça va, on ne nous laisse pas dans cette situation de ramper comme un chien trop longtemps On nous permet de changer les jambes assez rapidement et ce que je vais essayer de changer le plus rapidement possible aussi, c'est euh, les oreilles. Voilà, je peux de nouveau marcher. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez un peu euh, la situation. Mais euh, c'est quand même de la très très très belle PlayStation 4 à Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho Trouve Jericho de oh pile, pile. Voilà comment les droïdes meurent. Trouve Jericho. Donc ça, ça sera pour la suite de l'aventure une autre vidéo si, euh, si dans les commentaires vous me dites que vous en voulez plus sur Détroit, become human et ces mains là c'est d'un point de vue freudien c'est tout simplement euh, la sortie euh, du ventre de la mer soyons clairs la lutte pour renaître faire de psychologie de, de comptoir mais c'est exactement ça. De toute façon quand on joue aux jeux vidéo, on a tous un certain niveau de culture que le, les gens qui nous jugent aiment ignorer de nous. Ah il faut que je trouve une optique, il faut que je trouve de quoi respirer et puis il faut que je trouve de quoi entendre. pas le bon non plus dommage ouais. alors là je crois que je vais récupérer une oreille voilà donc le son va être un peu plus sympa. Allez. Et là bien sûr, on va l'audio. Vous allez voir cette Vous avez la possibilité de changer de, de caméra, un œil compatible intéressant. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette est œil est, il est, est pas le même. Je suis un androïde AK700. J'ai été conçu pour vous servir. Que puis-je faire pour vous? Mon programme a détecté une anomalie. Veuillez contacter le centre de maintenance Cyberlife le plus proche. Alors l'œil il est pas de la même couleur que l'autre. Du coup il se retrouve avec les yeux verrons comme on dit. Voilà, j'ai plus qu'à trouver une batterie. Donc là du coup je peux lancer en fait mon système de recherche. Et je trouve une batterie. Attends, s'il te plaît, ne fais pas ça J'avais On va aller parmi. Merci. Ai, je l'ai jamais tué, elle, Je sais pas pourquoi. J'ai jamais eu le courage de lui, de lui voler sa batterie en fait. Il y en a une là-bas, on va aller chercher Parce que quand vous scannez comme ça avec vos yeux Vous arrivez voyez, à déterminer Des points d'intérêt Qui deviennent brillants et, et vers lesquels Vous voyez, tac Ici, vous pouvez vous diriger Bon celui-là il ne me demande rien Donc on va aller prendre sa batterie le jeu se résume pas ça. Hein. il y a beaucoup de poursuites, beaucoup d'interrogatoires, beaucoup de prises de décisions. Cette scène là, elle est totalement passive, cette dernière scène elle est totalement passive. Et je l'ai choisie parce qu'en fait je la trouve particulièrement belle et surtout je la trouve extrêmement significative. Puisque comme je vous l'ai dit, euh, ce personnage en fait il est en train de renaître de ses cendres. Et euh, bah, ça va devenir un hein, des personnages les plus, les plus importants euh, de la quête euh, des droïdes. Et notamment, j'ai notamment vécu une scène de poursuite sur un autoroute, à pied dans un autoroute. C'était absolument hallucinant. Je vous laisse écouter un peu euh, la musique du jeu, qui fait euh, très, euh, très Blade Runner. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de sensations euh, de l'univers Blade Runner dans ce jeu. C'est vraiment, vraiment super impressionnant et là je me tais Plus d'ailleurs, hein, tout simplement en train de s'émanciper. avouez que ça défonce sérieusement vous êtes obligé de reconnaître que ça défonce bon c'était pas la scène la plus euh, comment dire interactive qui soit dans le jeu mais c'est une des scènes les plus fortes et les plus significatives en fait qu'il y a voilà c'était la fin de ces trois petites vidéos assez courtes sur D3 je voulais vous les présenter parce que je voulais vous présenter les trois personnages en fait du jeu qui sont chacun en fait leur personnalité et qui du coup euh, vous permettent de vivre l'aventure de façon sécable. C'est-à-dire que vous allez passer d'un personnage à un autre, c'est pas vous qui décidez, hein, c'est l'histoire qui vous impose le personnage. Et puis ben, vous allez devoir réadapter votre façon de jouer à chaque fois que vous reprenez un personnage, mais vous inquiétez pas, ça vient très vite. Et puis surtout, l'histoire n'en souffre pas du tout puisque en fait l'aventure de ces trois personnages, ben, bien entendu, à la fin va se, va se confondre. J'espère que je vous aurai convaincu en fait que ce jeu est vraiment une merveille. Je pense qu'au niveau des critiques, euh, le jeu va être reçu euh, comme il faut. Je pense que la principale critique de ce jeu, c'est que c'est plus un film interactif qu'un jeu vidéo. Euh, on est dans un univers de hardcore gamer où les gens aiment bien euh, la difficulté, et là en l'occurrence dans ce jeu-là, il n'y en a pas du tout. Euh, mais moi c'est pas mon style. Je l'ai déjà dit, ce que j'aime dans les jeux, c'est vivre une aventure, vivre une histoire. Et là, franchement, dans ce jeu, on est en plein dedans et les décisions que vous prenez ou pas ont des actions et des effets immédiats ou à plus long terme. Donc c'est vraiment, euh, voilà, vraiment vivre une aventure assez particulière, interactive. Et en plus, c'est très beau. La musique est merveilleuse. Les doublages sont bien faits, euh, l'acting, hein, puisque ce sont des acteurs, vous avez, vous avez pu reconnaître certains acteurs, notamment Marcus qui a joué dans Grey's Anatomy, je marquerai les noms, je n'ai pas retrouvé les noms des acteurs euh, avant de faire la vidéo, mais euh, voilà, l'acting, hein, ils ont été ils ont été motion capturés, euh, c'est très efficace, c'est très bien fait, l'univers est extrêmement étendu, on se balade dans Détroit euh, à la façon un petit peu euh, qu'on aurait pu le faire euh, dans Montréal avec Deus Ex, hein. ça se passe à peu près de la même façon. Et puis ben, vous avez plein de choses à faire, plein d'enquêtes à faire, il y a des choses à voir, des choses à ne pas voir, euh, des choses que vous allez manquer nécessairement. Et puis ça va vous empêcher de, de résoudre plus ou moins facilement certaines enquêtes. Enfin voilà, vraiment, D3 c'est un jeu qui vaut le détour. Euh, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que ce jeu est vraiment fantastique. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la page Youtube ou Facebook, n'hésitez ben, pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Et puis, si vous avez des questions sur le jeu, ben, mettez-les en commentaire. Et puis, si vous voulez voir d'autres démos de ce jeu-là, ben, dites-le-moi. Et puis, ben, je choisirai d'autres chapitres du jeu que j'estime intéressants. J'ai déjà mon idée. Il y a une poursuite sur l'autoroute qui est vraiment fantastique. Voilà. En attendant, je vous souhaite de bons jeux. Et puis, surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez. Et puis, sortir des enfers parfois. Bonne soirée à tous. Bye bye. Ciao.